Bonjour, là je dessine euh, la place Bidlém. j'aime beaucoup, c'est mon quartier depuis toujours. Où on passe des moments de, de, de détente, et tous les, les mamans, les petits-enfants, ils viennent jouer ici. Bon, je dessine pas bien, bien, bien, mais bon, je m'en sors un petit peu. Voilà. Ici, toujours, euh, à l'après-midi, vers euh, entre 15h30 et 16h, il y a plein de familles qui viennent ici, parce qu'il y a une école en face, et les mamans, donc, ils se rencontrent, entre copines, Comment ça s'est les, les enfants, quand ils sortent de l'école, ils jouent un petit peu. Leur maman leur donne l'autorisation de jouer un petit peu sur la place. Il y a des restaurants, on passe. Là, il y a italien, il y a des restaurants grecs. Toi, tu vas souvent au restaurant Non, je rince les yeux de loin. J'aime pas manger dehors. J'étais J'ai une femme malade, plus jamais. Je préfère manger ce que je prépare, c'est plus sûr. Qu'est-ce que tu te prépares alors du coup Qu'est-ce que tu cuisines Un peu de tout. Je suis un bon cuisinier. C'est vrai Ouais. Tu fais quel type de cuisine Tout. Européen, méditerranéen. J'adore cuisiner en plus. Je passe plus mon temps dans la, dans la cuisine que devant la TV. Je chipote. Quand <rire> c'est pas bon, ben, je refais un autre. Et c'est qui qui t'a appris à cuisiner? Ma mère, ma grand-mère et les plats européens c'était mon ex et comme j'aime bien la cuisine donc j'ai continué à faire de la cuisine à un moment donné je cuisinais moi et mes filles donc je leur euh, montrais mon savoir faire et les gâteaux ça aussi j'adore faire